Bonjour, c'est Kabebi Piamou Donc, étudiant à l'Institut National de Sciences et de Gestion, je viens encore ici pour compléter donc la vidéo. L'autre fois, on avait simplement parlé donc des incoterms, on avait balayé un peu les sujets sur la logistique. Donc aujourd'hui, ici, comment calculer le fret Comment calculer le fret Je parle toujours à des personnes au moins qui savent déjà. Voilà. À quel niveau on est Quand on parle de calculer le fret, c'est calculer, calculer simplement le coût du transport principal. En réalité, si par exemple on veut calculer le fret, quand on parle du calcul du fret, le bateau a embarqué la marchandise, le fret c'est tout, tout cela, tout cet endroit là qui va être calculé, c'est-à-dire tout le transport principal ici, l'avion, si c'est l'avion, l'avion va voler, voilà d'ici à ici, on calcule le fret, si sur le bateau, voilà, on est à le bateau, sur le bateau, de là à là, on calcule le fret, le fret, c'est le, les frais du transport principal, donc dès que le navire, ou dès que l'avion décolle, on calcule, comment est-ce que les frais vont être calculés, hein? comment est-ce que les frais vont être calculés, voilà, je reprends, donc, les frais de la marchandise qui ont été embarqués jusqu'au lieu. Voilà. Combien ça va coûter Comment est-ce qu'on fait pour calculer cela C'est pourquoi on appelle ça le fret, donc le transport principal. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas bien compris, vous m'écrivez en commentaire donc, pour être spécifié. Alors, on calcul du fret en aérien comme en maritime. On utilise des méthodes. OK en aérien, comme en maritime, on utilise des méthodes. Donc, pour calcul du fret, on a le fret aérien et le fret maritime. Ok Là, je montre seulement les méthodes pour calculer. Que ce soit en maritime, que ce soit en maritime ou en aérien, voilà, je mets en aérien, les méthodes sont les mêmes. Ok Lorsqu'il s'agit de calculer le fret maritime ou le fret aérien, on applique les mêmes méthodes de calcul du fret. Et dans ces méthodes, il y en a plusieurs. Hum? Quand on parle de calculer, en fait, le fret, c'est simplement le calcul du poids de cette marchandise-là. Quand on prend la marchandise du lieu, comme je vous ai dit, du lieu jusqu'à l'arrivée, on calcule le transport. Et comment ça se fait Comment est-ce que les marchandises sont taxées durant tout ce trajet Calcule du trajet, trajet principal. Comment est-ce que c'est calculé Alors, pour calculer cela, on va utiliser ce qu'on appelle plusieurs méthodes. Déjà, retenez bien, on peut avoir la liste des méthodes, ça peut se faire, le calcul peut se faire par la méthode, la méthode de l'unité payant, la méthode de l'UP, UP. On abrège UP. En fait, c'est l'unité l'unité l'unité payant donc on va aller petit à petit la méthode de l'unité payant ok l'up l'unité payant donc on peut dire que voilà euh, notre fret va être calculé par la méthode de l'up hein? je ne vais pas traiter un td c'est juste pour vous rappeler les méthodes et quelques exemples exemple on a, on va dire que, euh, voilà, euh, la méthode de l'UP, on va dire euh, 40, euh, 40 euros, 40 euros l'UP. C'est l'exemple concret. 40 euros l'UP. Est-ce que vous voyez bien Je vais bien recommencer à écrire l'exemple. Donc, on vous donne l'exemple par exemple 40 euros en hein, l'UP de du points UP. Du Qu'est-ce que ça signifie Ça veut simplement dire que par rapport à la marchandise, hein, par rapport à la marchandise, je dis qu'on ne fait pas des calculs. Les calculs, c'est au fur et à mesure. Je vous présente les méthodes. Si vous avez par exemple, hein, la marchandise, par exemple, c'est 15 kilos. 15 kilogrammes. La marchandise, c'est 15 kilogrammes. Ça veut dire que hein, l'unité payante, donc par kilogramme, par exemple, on va dire euh, 1 kilogramme. Ça veut dire que 1 kg par unité payante. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire par contre 1 kg, hein, 1 kg sera égal à 40 euros. Donc, vu qu'on a 15, l'unité payante, il faudra multiplier simplement les 15 fois 40. Hein. Voilà. Et je ne suis pas là pour vous amener encore à choisir entre le poids et le volume, je vous ai dit, je vous présente juste les, les méthodes. Parce qu'il y aura toujours un choix, on aura toujours le volume total des marchandises et on aura aussi, on aura toujours le poids total des marchandises et on aura toujours le volume aussi des marchandises et on sait que le volume c'est un mètre cube. Si vous avez 16 mètres cubes, et 16, oui, 16 mètres cubes et 15 kg, vous allez prendre 16 mètres cubes, parce qu'on choisit toujours celui qui va à l'avantage du transporteur. Donc on prend 16 mètres cubes, et on va dire, voilà, euh, on a 16 mètres cubes, mais l'unité payante, c'est 1 kg par mètre cube. 1 kg par exemple, 1 kg par mètre cube. Donc 1 kg par mètre cube, voilà, disons que, on dit voilà on prend par exemple 16 mètres cubes. On va trouver par exemple, euh, voilà, 16 kg. Bon, je vais prendre l'exemple le plus simple pour vous. 16 kg, comme on a pris l'exemple, et on va dire 1 kg, voilà, ça correspond à simplement l'UP. Ça veut donc dire que 1 kg l'UP, cela signifie simplement qu'on fera 15 kg fois 40 euros pour trouver la totalité, puisque ça c'est 15 kg du total. Ok. Donc ça c'est le plus, le plus simple, ok, le plus simple de calculs, sans aller loin, donc c'est simplement pour vous présenter les méthodes déjà, ok, après la méthode de l'unité payante, je passe, je passe, après l'unité payante, hein, on peut avoir la méthode du forfait, méthode forfaitaire, méthode forfaitaire, méthode forfait. méthode forfait ou la méthode forfaitaire ou la méthode du forfait c'est simplement pour dire voilà euh, voilà comment on calcule on va dire que 15 pour 15 000 euros euh, pour 15 kg voilà on va simplement payer euh, 15 000 euh, 15, on va dire 1000 euros donc voilà si votre marchandise pèse 15 on va dire quoi 15 kg voilà, on va dire forfaitement, allez, c'est comme, comme le prof nous avait dit, euh, voilà, en réalité, si par exemple vous prenez du taxi, un taxi en pleine nuit, ce ne sera pas le même prix qu'en en jour, la nuit, vous allez, voilà, il va vous taxer un prix forfaitaire, c'est-à-dire un, un prix qui n'a rien à voir avec la logique, va ben, dire comme il fait nuit comme ceci, voilà, c'est comme cela. Ici, comme on a 15 kg, voilà, vous payez 1000 euros, c'est ce qu'on dit un prix forfaitaire, ce n'est pas sous la base d'un prix unitaire ou un prix OK, donc on va dire 15 15 000 euros, voilà, 15 000, par exemple, toute la marchandise, c'est sur la marchandise totale et le prix total, le, la méthode forfaitaire. Tout ce prix est égal à, toute cette quantité est égale à 1 000 euros, désolé. Donc, prix, on a la méthode forfaitaire, ok, voilà, donc, vous, je veux que vous reteniez juste la méthode, nous ne sommes pas encore sur le calcul, donc la méthode de l'unité payante, la méthode forfaitaire, on a ensuite la méthode, la méthode, du la méthode du payant pour la méthode du payant pour on a aussi la méthode du payant pour vous voyez donc je vais juste un peu euh, essayer comme je vous dis c'est pas le but des calculs ok, là on a la méthode du payant pour dans la méthode du payant pour par exemple hein, euh, c'est par exemple je vais prendre l'exemple du transport aérien hein, voilà, vous transportez, on vous transporte la marchandise des états unis en France. Et puis, voilà, la méthode du calcul du fret, c'est la méthode du payant pour. Alors, donc, on a deux méthodes ici. La méthode du payant pour, hein, et on a aussi une autre méthode qui va suivre. Mais comment savoir que c'est la méthode du payant pour Pourquoi Parce qu'on va toujours vous donner des, des intervalles des valeurs. On va dire par exemple, 1 kg, euh, je, je parle aux gens qui connaissent de quoi on parle, 5 euros. Euh, 10 kg euh, on va dire quoi 10 kg, 2 euros euh, 20, 18 kg hein on va mettre ça à 1,5 euros ok regardez comment ça marche donc on vous donne des kilos ici hein et de l'autre côté on vous met encore 1 kg 1 kg donne 1 euro euh, 2 kg donne 3 euros et 3 kg donne 5 euros hein c'est l'exemple et regardez ce deux exemples ici plus la marchandise est légère hein, regardez plus la marchandise est lourde plus chaud regardez plus la marchandise est lourde plus elle coûte moins cher vous voyez j'ai mis la flèche Met la flèche. on met la flèche plutôt. La marchandise est légère, elle coûte moins cher. Léger, coûte moins cher. Elle est plus lourd, moins cher. Et ensuite, le plus gros poids, vous voyez que la marchandise paye, euh, coûte encore moins cher. Ça veut dire qu'en réalité, ici, on a les prix, euh, les prix qui dégraissent par rapport aux quantités. Plus la marchandise pèse. Euh, on va dire quoi Pèse plus les prix diminuent. Donc, pour savoir que la méthode du payant pour, on doit l'appliquer dans les deux cas-là. Regarde, par rapport ici, on a plus le prix ici, plus la marchandise augmente, euh, donc pèse plus le prix augmente aussi. Or, là-bas, plus la marchandise augmente, plus le prix baisse. Donc, la méthode du payant pour s'applique dans ce cas-là. Dans le cas où on a les prix qui dégressent. Donc, si les prix sont dégressifs, si les prix sont dégressifs, dégré dégressif. donc si les prix sont dégressifs vous voyez que les prix diminuent en fonction des quantités là vous appliquez la méthode du payant pour ok, méthode du payant pour on ne passe pas encore au calcul juste vous présenter la méthode. méthode du payant pour mais si vous remarquez que les prix augmentent en fonction des quantités là vous allez appliquer la méthode la méthode du la méthode du tarif général, du tarif, un tarif, tarif général. Dans la méthode du tarif général, les prix sont croissants. Les prix croient en fonction des quantités. Donc, ici, c'est les prix sont dégressifs, ici les prix sont croissants. Donc, c'est ça vous rétenir croissant et dégressif. Les prix sont dégressifs, on applique la méthode du payant pour les prix sont croissants, on applique la méthode du tarif général, ok Voilà. Donc, je vais effacer ça et on va terminer avec la méthode du poids pivot. Donc, j'espère que vous écrivez pour ceux qui écrit. Prochainement, c'est montrer comment utiliser cette méthode, ok Mais pour le moment, c'est pas comment montrer. On a ensuite la dernière méthode, la méthode du la méthode du poids pivot, la méthode du poids. Poids le poids pivot. La méthode du poids pivot. OK? En fait, la méthode du poids pivot, c'est simplement une méthode, voilà, dans laquelle on retrouve, on va dire quoi, euh, un excédentaire de prix à payer si on dépasse le poids qui a été fixé par, voilà. Euh, on va dire quoi, les, les, les propriétaires, euh, on va dire quoi du moins, de transport. Regardez, méthode du poids pivot. On vous dit euh, le total de vos marchandises quand vous calculez votre total. Si c'est par exemple par rapport à votre volume ou à votre euh, kilogramme que vous avez été voilà, j'ai dit on ne montre pas ici comment calculer. Je considère que celui que je choisis, c'est celui qu'on applique. Donc, disons qu'ici, au niveau de ma famille, c'est euh, 1500 kg. Le total de votre marchandise, le total, donne 1500. Donc ça pèse 1500 kg. Et ceux qui transportent votre marchandise, donc le moyen de transport, désolé, vous disent si vous avez déjà euh, le poids requis, le poids pivot, donc on vous dit que le poids pivot, donc vous ne devez pas dépasser, c'est euh, 1000, 1000 kg. 1000 kg. Le poids que vous ne pas passer, votre marchandise doit, ne doit pas dépasser 1000 kg. On vous dit si vous dépassez, si vous dépassez ça, donc si vous dépassez, vous allez payer 450 euros hein, par kilogramme. Donc par kilogramme. Ça ce que ressemble cette méthode. Donc regardez un peu ici. Moi si ma marchandise a des est de 1500 kg, c'est clair que j'ai dépassé le poids pivot. Ça veut donc dire que je vais payer mon excédent hein, de kilogramme en fonction de ça, si je fais donc 1000, 1000 moins euh, 1500, vous voyez bien qu'il va rester 500 d'excédent, j'ai 500 kg de plus, donc je dois donc payer désormais 450 euros par kilogramme, hein, par kilogramme, donc ce qui me fait euh, 500 kg multiplié par 450 euros, je vais payer cet excédent. Mais sinon, si j'étais à 1000 euros, on me dit par exemple, si je suis à 1000 euros, hein, je ne vous ai pas dit, si je suis à 1000 euros, je paye euh, 1 euro. Ou que si je suis à 1000 euros, je fais simplement 1000 fois 1 euro. C'est tout l'intérêt de ces méthodes-là. Donc, merci d'avoir regardé. Voilà ici les méthodes utilisées pour calculer le frein. Je parle de personnes donc, qui connaissent de quoi il s'agit. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour le BTS, euh, ça vous aidera pour. Voilà les examens pour réviser et puis mettez des commentaires et abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez les vidéos, partagez aussi les vidéos qui tournent sur e-bourse et Sigor pour vos petits frères. Voilà, donc c'est ça, nous avons vu les méthodes comment calculer le fret. Mais nous n'avons pas, pas calculé, nous, pas, nous ne sommes pas entrés dans les profondeurs. Voilà, donc on a simplement ici listé et montré quelques exemples. Donc je ferai quelques vidéos à la demande ou bien d'autres vidéos comment utiliser la méthode du Poids taxable, la méthode, la méthode plus haut du payant pour, la méthode du tarif général ou poids pivot. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à vous.